à la fois tout simplement de mieux comprendre la société, mais également euh, de s'interroger sur euh, la rencontre entre les dispositifs technologiques euh, que l'on peut concevoir et euh, cette société. L'histoire introduit une dimension réflexive sur le métier et l'activité d'ingénieur. Make engineers uh, scientists that are actually in contact with the reality, so they, they are aware that market Is uh, not always ready to accept uh, what they are inventing. Comprendre que l'histoire des techniques est ancrée dans la longue durée et en dialogue permanent avec les ressources naturelles. L'intérêt de mes enseignements est de permettre aux futurs ingénieurs d'intégrer les contraintes et les opportunités du marché dans leur réflexion technique. In uh, life, uh, we all have to negotiate on a daily basis, and uh, being able to do it better. L'ingénieur a besoin de comprendre le contexte économique mondialisé qui l'entoure et ses enjeux qui sont indissociablement économiques, environnementaux et sociaux. Et ceci pour bien concevoir les objets technologiques de demain. Esprit critique, ouverture vers l'ailleurs, responsabilité sociétale. Uh, diversity, empathy and the bigger picture. Responsibility, entrepreneuriat et and curiosity. Mettre l'humain au centre, uh, je dirais également uh, l'avenir et puis uh, la bienveillance. Réflexivité, esprit critique, ouverture. L'interdisciplinarité, la réflexivité et la responsabilité. Sustainable market base and. Uh, acceptable, that's it.